Good morning alle yedeh nechshod hoyour le lonishmat mosheben ya shofte rabakwein si vous sautez aussi des une prochaine étude de chaque notre 35 minutes éternel nous sitons ma sechet migila barakel bet kaytsad khal le yot yom arbaa 14 bashanim kfarim bayarot gdulot korin bo biyoum u mukafot khoma le machar khal yot ba shlishi u ba ravi kfarim je pense qu'on va s'arrêter, ça rien que je veux dire, au moins qu'on dire directement de quoi ça parle, comme ça il y aura plus d'intérêt pour la lecture ensuite. On, est, on rappelle là, ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, que pour Im, ça tombe le 14 et le 15 Nissan, 14 pour les villes, les grandes villes, classiques, 15 pour les villes fortifiées depuis des temps de l'époque de Yeshua Bin Nun. Ça tombe le 15. Maintenant, il y a une. Permission, dérogation qui a été donnée pour les petits villages, que dans les petits villages, il n'y a pas de gens qui sait lire la Megillah comme il faut. Donc du coup, on leur a fait une certaine permission, on leur a dit, puisque de toute façon, vous montez, vous entrez, vous venez à la ville constamment le lundi et le jeudi, les jours où il y a les, le bête dîne, pour aller poser des questions, de dîner ma et tout ça, eh bien on va vous permettre que lorsque vous allez venir le lundi ou le jeudi qui précède pour Rime, vous allez pouvoir lire la Megillah. C'est-à-dire si, pour qu'on va voir maintenant dans la Mishnah concrètement, chaque jour de la semaine, si ça doit tomber un mardi, un mercredi, donc mardi, mercredi, ils ne viennent pas à la ville, on ne va pas leur imposer de trouver quelqu'un qui va lire dans leur petit village là-bas, on va leur dire non, quand vous allez venir le lundi qui précède, lisez la Megillah, de la synagogue. Et c'est exactement ce que la Meghila va me dire. En fait, on va voir, selon le jour de la semaine où la date du 14 Adar va tomber, quand liront les villages, quand liront les grandes villes et quand iront les villes fortifiées. À chaque fois, on va prendre, on va commencer avec le premier. Kaisat. Comment se présente le cas? Le 14 est tombé un lundi, yom On a commencé avec le plus simple de la semaine. Si elle commencer commencé avec le dimanche, ça aurait été compliqué, comme ce qu'on verra ça le dernier cas de la mishnah. Donc, on a commencé avec d'abord le lundi, c'est plus facile. Eh bien, kfarin va yrot gdolot korin Les villages comme les grandes villes. Liron, Bobayom, le jour même, le 14, pourquoi Parce qu'on est lundi. De toute façon, les villageois, vous montez tous, vous entrez dans la ville. Donc, même ceux qui, qui avaient une hésitation ce qui allait venir, venez tous et on résout le problème. Au Mokafot les et bien sûr, les villes Mokafot Roma, entourées de murailles, les villes fortifiées, eh bien, liront le lendemain, le 15-15 Adar Khaleliyot Bachlichi au Si maintenant le 14 tombe un oh au un mardi ou un mercredi, alors là... Les, villes, les villages vont pouvoir avancer au jour où on entre dans la ville donc au lundi précédent et les grandes villes les villes qui, ont, qui sont pas des petits villages eh bien devront lire le jour même soit ça tombe mercredi et eh bien les villages iront lire le lundi donc ce sera le lundi 12 à dar, les villes les villes vont lire le 14, le mercredi 14, Zadar, ou Mokafotroma, les mahar, et les villes fortifiées vont lire le lendemain. Et on continue maintenant. Khalyot, ça tombe le jeudi. Et on finit le jeudi. Nouveau, même système. Farim, les villages, comme les Bayarot Gdolot, et les grandes villes. Khorim, Bobayom, ils le jour même. Ou Mokafotroma, les mahar, et les villes fortifiées, iront liront le lendemain, comme c'était le cas cette année, 5782. A Yerushalayim, on a fait Kurim le vendredi, avant Shabbat. Ensuite, le 14 va tomber le, la veille du Shabbat, comme c'était le cas de Tabshine C'était tombé à Shabbat, la, la veille, à un veille de Shabbat le 14. Donc on se retrouve comme ça. Kfarin Magdimin Les villages, on va leur dire d'avancer le jour du Yom Aknissa, d'avancer la lecture au Yom Aknissa. Donc ce sera... Le jour où, de toute façon, dans la ville, le jeudi qui précède, ce sera le jour du Tanitester le 13 adar Bayarot, Bayom. Et les grandes villes, ainsi que les villes fortifiées, liront tous le 14 Nissan, le vendredi. Parce que, là, on fait un petit break et on explique pourquoi les villes, vont, les grand, les villes fortifiées vont lire le 14. Parce que d'abord, lire le Shabbat, c'est impossible. On ne permet pas de lire le Shabbat pour... Deux raisons, on évoqué dans la Gemara, une première raison, d'abord parce que toutes les mitzvot qui tombent le Shabbat, Ramim ont annulé la mitzvah, le Shabbat lui-même, de peur qu'on va se mettre à transporter par Je précise, toutes les mitzvot où il y a besoin d'un certain, comment dire, d'apprendre un apprentissage bien précis, comme lire la Miguela sans faute, comme sonner le chauffard, comme le lulav, comment faire le nanouim, Ramim ont dit on préfère annuler le, la mitzvah du Shabbat, de peur que si on va laisser la mitzvah en vigueur, il va y avoir des gens qui ne savent pas bien faire la mitzvah, ils vont se à transporter leur loulave, leur chauffard, leur megillah, pour partir à prendre pendant Shabbat et transporter pendant Shabbat sur la voie publique. C'est très grave, c'est interdit, minatora de Otsaha. Ok Donc, Rachamim ont annulé la lecture le 14. Maintenant, en théorie, on a annulé le, le, le, le, le, le, toutes ces mitzvahs le Shabbat. Donc là, on en reprend, on est sur le cas où la Megillah tombe le 14 dar. en théorie le 15, ça tombe pendant le Shabbat, il faudrait lire le Shabbat, on va non, ne lisez pas pendant le Shabbat. L'idéal aurait été, ben, lisez le lendemain. D'ailleurs, entre parenthèses, quand ça tombe comme ça en pourri Meshulash, le Michté, on va le faire le dimanche qui suit, le 16. Mais malgré tout, par rapport à la lecture de la Megillah, c'est impossible de déplacer le 15. Comme il est écrit, « Megillah ne créez bechadassar, michtamassar, mechlosar, barbaassar, le parchot, ni plus ni moins. » On ne pourra jamais lire le 16 parce que c'est écrit dans le pasouk, Velo On ne dépassera pas cette date. Donc, on avance au 14 et on va se mettre à lire la Megillah à ah, Yerushalay, on a vu le fortifier, le 14 Adar uniquement. Hiyot Si maintenant le 14 Hadar va tomber à Shabbat, chose qui n'existe plus dans notre configuration, d'aucune manière. Parce que. Euh, parce qu'on a prévu le calendrier que ça n'allait pas tomber à cause de Pesach cette fois-ci. Toujours en fonction de Pesach, on a L'eau, Badou, Pesach, Vélo, Adou Roche, si vous connaissez la phrase. L'eau, bête Dalet, Vav, Pesach ne tombe jamais un lundi, un mercredi ou un euh, vendredi. D'accord L'eau, Badou, Pesach, Vélo, adou, Roche, et Roche, Shanna, Lo, Il y a des raisons pourquoi, euh, par rapport à Chavoua, par rapport... Il y a des raisons. Mais en tout cas, suite à ça, calculer maintenant... 30 jours en arrière, ça va tomber, et de suite à ça, vous allez avoir le calcul que pourri ne peut jamais tomber un Shabbat à notre époque. A l'époque, si ça vous le Shabbat selon le témoignage des témoins, et eh bien, dans ce cas-là, ça peut tomber en Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait Donc là, qu'on soit clair. Il y a deux choses que vous, allez, que vous savez d'office. C'est tout d'abord, bon, les villages, de toute façon, ils ne peuvent pas dire que le Shabbat, donc ils vont dire le jeudi d'avant, donc ils vont dire le 12, Nissan. Oui les villes fortifiées, le lendemain, le 15, ce sera dimanche, ils iront lire la Megillah le dimanche. Ils vont lire la Megillah pour le 15. Mais les grandes villes, ils ne peuvent pas lire le 14. Ils ne peuvent pas lire le 15. En théorie, le plus simple aurait été, lisez le 13. Lisez le jour qui précède, le vendredi. Mais non, on ne va pas faire ça. Si déjà, regardez, Kfarim Bayarot Gdolot Magdimin Vekurin les villages, comme les grandes villes, ont tous devancé au jeudi d'avant. Bon, donc à votre nom, les et les villes fortifiées vont lire le lendemain. Cette façon n'était quelque chose de particulier pour les grandes villes. Au lieu de leur dire de lire, vous ne pouvez pas lire le 14, ben, lisez le 13, on va dire non, non, mais si déjà, lisez le, le jeudi d'avant. C'est euh, très simple. Si de toute façon, il va falloir déplacer la date de Pourim à une autre date qui est plus Purim, l'envers, on va choisir une date qui est beaucoup plus euh, pratique, pas Erev Shabbat, où on est bousculé par les préparatifs du Shabbat, et pas en plus de ça, le fait de, de, de voir, fait arrêter de bicheter pour se reparler à l'entrée du Shabbat, c'est pas pratique. Donc du coup, puisqu'on va le déplacer, et on va le déplacer. Franchement, de toute façon, tu as plus fêté pourri à la date de pourri. À la différence du cas. Bon bref, d'accord. À la différence du cas où ça tombe le 15 et qu'on va déplacer la lecture. Sans entrer dans trop de détails. Concrètement, euh, concrètement, puisque de toute façon tu as plus le célébrer à la date, alors viens, on va choisir une date beaucoup plus pratique. Et on Continue maintenant, le dernier cas de figure, c'est Khalilot le ah, Shabbat. Ça tombe le lendemain du Shabbat, en l'occurrence le Yom Rishon. Et bien, dans cela cas-là, faites le calcul tout ça. Regardez, on va avoir 14 Nissan qui tombe un dimanche. C'est très simple. Le dimanche, c'est le jour où les villes vont lire. Le lendemain, les jours où les grands ou les villes fortifiées vont lire. Et les, et les petits villages, et bien, ils vont devoir lire le jeudi d'avant. Donc, on va être. Dimanche, 14. Samedi, 13. Vendredi, 12. Jeudi, 11. C'est le cas de figure où la Megillah va être lue le, le, le 11 Khali Otacha Shabbat. Donc si ça tombe après le Shabbat, les villages vont, vont avancer le jour, au jour de la, où ils vont de toute façon entrer dans les villes qui sont le jeudi, qui précèdent. Les grandes villes vont lire Bobayom. Et les villes fortifiées vont lire le lendemain. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzlachakol, tout vous savez.